Alors Olivier Voirolle est psychologue et il est euh, « nobody perfect », il est Suisse. Neuchâtelois, enfin c'est à Neuchâtel qu'on se rend compte, mais il travaille à la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds qui est quand même le pays de naissance de deux personnes remarquables, Olivier Voirolle. Mais Blaise Sandrard, qui est un auteur auquel je me suis beaucoup intéressé, et un architecte que vous connaissez tous, qui est le Corbusier. Le Corbusier et Blaise Sandrard sont nés à la Chaux-de-Fonds, qui est un pays, euh, vraiment un, une ville, remarquablement productive, parce qu'il y a bien sûr Olivier Warhol, mais plein d'autres collègues qui sont dans la salle et qui sont de la Chaux-de-Fonds, et que je salue très amicalement. Alors Olivier est psychologue, et il est membre d'un groupe avec lequel nous travaillons depuis euh, quelques années, <rire> déjà. Nous nous voyons environ une fois par mois, et nous travaillons sur des situations cliniques que les uns et les autres apportent. Donc, il y a psychologues, psychiatres, etc. dans ce, dans ce groupe d'une dizaine de personnes. Et nous avons, au fil du temps, constitué une, un véritable laboratoire clinique et qui surtout se caractérise par. Je ne veux pas empiéter trop sur ce que Olivier veut dire, mais qui se caractérise beaucoup par la confiance, le jeu, l'humour et. La rigueur, c'est à dire qu'on peut se dire des trucs, on peut débattre de façon parfois un peu rude des cliniques auxquelles nous sommes confrontés, mais toujours dans une sorte de, de confiance réciproque et de, et de plaisir à discuter ensemble. Alors, je suis très heureux qu'Olivier ait accepté d'intervenir et de dire quelques mots du travail que nous faisons ensemble. Par ailleurs, Olivier est le responsable de l'arc. Alors, le psyage, Séminaire psychanalytique de l'arc jurassien où on forme des psychothérapeutes d'orientation psychanalytique et euh, Olivier m'avait demandé, j'ai accepté avec enthousiasme de faire partie des formateurs et donc j'ai la chance de toutes les années euh, donner des séminaires ou des conférences au séminaire psychanalytique de l'arc jurassien et c'est avec grand plaisir Olivier que je te cède la parole. Merci Monsieur Ferrand. Je crois que je suis le dernier enfin ou le seul à cette table à vous appeler encore « Monsieur Ferrand ». Alors, peut-être à la fin de cette journée, je pourrais vous appeler Alain, je ne sais Mais pas. Bien. bien. Donc, Dominique Gaudin nous a parlé d'Alain Ferrand par le chant. Je vais le faire par le conte. Nous sommes en 2009, après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les approches thérapeutiques centrées sur l'efficacité et la rentabilité au détriment du sens. Toutes non. Une ville, Lyon, peuplée d'irréductibles psychanalystes, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires des camps retranchés, de cognitivum, comportementalum et pharmaceuticum. Au même moment, quelque part au-delà des montagnes enneigées dans la lointaine Helvétie, une autre ville vit le même drame. Les villageois dont je fais partie, bien que combattons vaillamment depuis des années, ont alors besoin de renforts. C'est à l'occasion d'un congrès druidique que nous vîmes pour la première fois celui qui allait devenir notre guide. Pas que nous souffrions en Helvétie d'un manque de druides aux compétences avérées, mais il nous est apparu que celui-ci distillait une potion psychanalytique particulièrement puissante et digeste qui semblait pouvoir nous redonner les forces nécessaires à la poursuite de notre combat. Une délégation de dix villageois triés sur le volet a alors été mandatée pour approcher ce druide dont les longues moustaches nous intimidaient un peu, il faut bien le dire. L'objectif étant de lui demander de partager avec nous sa fameuse recette afin de pouvoir plus efficacement continuer à résister à l'envahisseur, mais également et surtout à mieux soigner nos souffrants. « Quel a été notre bonheur lorsqu'Alain Ferrand accepta ?» C'est ainsi que commença une nouvelle aventure qui dure maintenant depuis bientôt dix ans. Cette aventure fut, fut dès le début passionnante, mais non sans certaines déconvenues. La première se présenta d'entrée de jeu. Alors que nous espérions qu'il nous livrerait la recette sur un plateau avec la liste des ingrédients et la manière de les apprêter, nous comprîmes rapidement que non seulement nous devrions l'écrire nous-mêmes, cette recette, mais qu'en plus, il ne suffirait pas de l'appliquer. Nous le savions déjà, bien sûr. Les druides locaux nous l'avaient dit. Toutefois, l'idéalisation lors d'une belle rencontre mène parfois à l'envie de croire à l'impossible. La seconde déconvenue fut que la recette était individuelle. Ce qui était probant pour l'un d'entre nous ne l'était pas pour son voisin, elle dépendait de nos goûts personnels, de nos intolérances ou autres allergies. La tâche s'avéra donc plus ardue qu'initialement prévu. L'écriture de cette recette représenta un long travail, que nous n'avons d'ailleurs pas terminé à ce jour. Ainsi, pour nous aider à peaufiner notre propre potion psychanalytique, notre druide vient, avec une rythmicité et une patience exemplaires, depuis bientôt dix ans, une fois par mois, jusque dans nos lointaines contrées. Ce travail fut possible grâce à une base fondamentale qu'il posa dès les premières rencontres comme un pacte immuable. Il s'agit de la confiance qu'il plaça en chacun de nous, où que nous en soyons dans notre parcours, du débutant qui commençait sa formation à l'aguerri presque druide. Ce pacte, il ne le nomma jamais. C'était comme une évidence que nous comprîmes assez rapidement par la position qu'il prenait envers nous. Sans cette confiance, jamais nous n'aurions pu aller si loin, jamais nous n'aurions pu autant engager de nous-mêmes dans ce travail et dans nos pratiques. Il, ne, il nous prit tel que nous étions, avec nos particularités, nos différences, nos compétences et nos limites. Sans jamais se montrer jugeant ou interpréter nos fonctionnements, il sut nous bousculer juste ce qu'il faut pour nous faire avancer. Bien loin du donneur de leçons, Alain Ferrand est pour moi un donneur de sens, qui sait traduire la théorie psychanalytique à la lumière de notre clinique. Enfin, je voulais dire traduire les grimoires druidiques à la lumière de notre pratique de la magie. À ce moment-là, donc en 2009 après Jésus-Christ, euh, j'étais un apprenti en tout début de parcours je ne savais pas comment utiliser ma serpe et à quelle saison se cueillait le gui. J'avais bien plus de doutes que de connaissances, de peurs que d'expériences. J'avais alors un énorme besoin de repères et surtout de prendre confiance en mon potentiel plutôt que de me focaliser sur mes manques. Cela, je l'ai trouvé dans nos rencontres. Alain Ferrand n'a jamais pris la place de celui qui sait ce qu'il aurait fallu dire ou non à tel ou tel patient dans tel ou tel contexte. Au début, depuis ma position qui était, je l'ai compris bien plus tard, plutôt infantile, cela était frustrant. Tel loisillon avide, le bec ouvert en grand, j'aurais voulu me jeter dans le chaudron de potions. J'aurais voulu qu'il me dise ce que je devais dire, ce que je devais faire avec mes passions. Ce à quoi il n'a jamais cédé, me tenant dans une position adulte, même lorsque j'étais perdu. Il ne m'abandonnait toutefois pas mais m'aider à voir que mes efforts authentiques, mes intuitions, mon empathie, mes doutes et remises en question étaient les meilleurs outils que peut avoir un jeune thérapeute pour écrire la recette de sa pratique clinique. Après chaque séminaire, je me sentais suffisamment bousculé pour me remettre en question et suffisamment bien pour assimiler ces nouvelles conceptions du soin psychothérapeutique de moi-même et du monde. D'ailleurs, les après-midi qui suivaient ces matinées de formation, je les réservais systématiquement à des marches solitaires en forêt afin de digérer toutes ces nouvelles prises de conscience. Ainsi, vous l'aurez compris, Alain Ferrand a joué un rôle important dans ma formation de psychothérapeute. Je vais maintenant vous livrer quelques-uns des fondamentaux qu'il m'a transmis et qui ont constitué la base de ma pratique. Lorsque j'ai débuté dans le métier, et encore actuellement parfois, face à un nouveau patient, il m'arrivait de ne rien comprendre à la situation. J'essayais de faire des liens avec la théorie, mais comme je n'en avais encore que peu en mémoire, euh, je n'avais rien à quoi me rattacher. Alors je l'écoutais, le patient, intensément, avec cette volonté parfois un peu désespérée de le comprendre. Mais ensuite, après la séance, je me sentais mal. Mon surmoi psychanalytique me rabaissait avec cette voix intériorisée que vous devez aussi avoir entendue parfois. Comment Tu ne comprends rien Mais alors tu es un charlatan, tu devrais savoir, pouvoir faire des liens, donner du sens et ainsi aider ton patient. Bien sûr, j'avais la possibilité de présenter ces situations en équipe, mais le faire, c'était prendre le risque de se ridiculiser, que tout le monde réalise l'arnaque que les collègues prennent la voie du surmoi et rendent le fantasme réalité, ce qui, inévitablement, arrivait malheureusement parfois. C'est dans ce contexte, plutôt insécure, que j'ai commencé nos séminaires de supervision de groupe avec Alain Ferrand. Et là, ça a été pour moi un grand soulagement. Car non seulement il ne prenait pas la voie de ce surmoi tyrannique, comme je vous le disais tout à l'heure, mais en plus, il valorisait cette incompréhension soulignant l'importance de patauger avec le patient au début d'un suivi afin de l'écouter réellement et de partager avec lui un bout de son désarroi. J'ai alors compris que c'est grâce à ce partage d'affects réels que la rencontre pouvait se faire, qu'une alliance thérapeutique authentique pouvait se construire et permettre au patient d'appréhender le thérapeute autrement que comme un être tout-puissant qui détiendrait d'emblée les clés de sa guérison. Ces clés, le fait que je ne les détienne pas n'était non seulement pas grave ou honteux, mais en fait essentiel. Pour illustrer ce thème, voici une petite vignette clinique. Il s'agit de la situation d'un collègue médecin assistant. Non seulement il débutait en psychiatrie, mais en plus, il débarquait d'Italie et ne connaissait que très mal le français. Il suivait une patiente particulièrement compliquée, qui parlait vite, avec un accent bien de chez nous, qui n'aide pas forcément à la compréhension comme moi, mais j'espère que vous, vous me comprenez. Euh, ainsi, les premières séances se déroulèrent de façon très angoissante pour ce jeune médecin qui, malgré des efforts appuyés et sincères, ne comprenait à peu près rien à ce que la patiente lui racontait. Quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'à la fin de la troisième séance, la patiente lui dit, droit dans les yeux, « Merci docteur, ça me fait un bien fou de venir vous voir ». Jamais on ne m'avait écouté comme cela auparavant. <rire> Ainsi, j'ai compris à quel point il était important de vraiment écouter nos passions. Alors bien sûr, une fois passé ce moment de flottement nécessaire, il demeure non moins nécessaire de comprendre un certain nombre de choses du fonctionnement du patient pour l'accompagner sur le chemin du sens, ce à quoi était évidemment consacré une grande partie de nos séminaires. Cela nous mène à la notion de l'écoute thérapeutique, bien sûr centrale dans notre pratique. Là aussi, j'ai appris les fondamentaux qui me permettent aujourd'hui de faire ce difficile travail de psychothérapeute. Cette compétence m'a été inculquée par Alain Ferrand de deux manières différentes et parallèles. Tout d'abord par les aspects classiques de la supervision, Alain Ferrand met en lumière ce que nous n'avions pas entendu dans le discours manifeste et l'attendu patient, ce que nous n'avions pas décodé dans les subtils enjeux des mouvements transféraux contre transférentiels de la situation. Tel le souffleur de verre, il faisait naître d'une masse parfois informe des représentations compréhensibles et prenant sens. La seconde manière fut par mes observations. Il ne, il ne le sait peut-être pas encore, mais je l'ai beaucoup observé au cours de ces années, un peu à la manière dont les patients le font avec leur thérapeute. Et j'ai, au fil du temps, compris autrement ce qu'était l'écoute psychanalytique. Parfois, il ne semblait pas vraiment écouter, se laissant vraisemblablement aller à une attention flottante. Je m'en étonnais au début, car cette pratique dans un setting d'Yvan Fauteuil m'était plutôt familière, mais dans un cadre de supervision de groupe, là, je comprenais un peu moins. Puis, une fois que nous avions terminé le développement de notre présentation, il continuait sur la même lancée, laissant s'exprimer les collègues, donner leur avis et faire leurs remarques. Une fois que tout ce matériel s'était déployé, il nous livrait le fruit de sa réflexion. Durant cet apparent détachement, il avait en fait peint un tableau nouveau, constitué des éléments apportés par tous, mais revisités, vus sous un autre angle et prenant ainsi un sens inédit permettant l'ouverture et le développement de notre propre pensée. Ainsi, c'est en voyant Alain Ferrand travailler de la sorte, dans ce contexte de supervision, que j'ai pu étayer ma compréhension de l'écoute psychanalytique et de la transposer dans les séances de psychothérapie avec mes patients. Parfois cependant, dans certaines situations particulièrement complexes, avoir confiance en nos qualités humaines, savoir qu'il est normal de ne rien y comprendre pour un moment, puis comprendre un certain nombre de choses, avoir la bonne position d'écoute et en parler en supervision, ne suffit pas. Malgré tout cela, un sentiment d'impuissance peut nous envahir. Comment notre écoute, notre présence régulière et notre engagement durant ces 45 minutes hebdomadaires pourraient-elles rivaliser avec l'horreur que vivent certains de nos passions au quotidien Comment des mots peuvent-ils prétendre soigner des souffrances si profondes La réponse, pour moi, est simple. Parfois, ils ne le peuvent tout simplement pas. Pour un moment, en tout cas. Nous mettons en réelle difficulté, remettons en question la méthode et nous confrontons à ce sentiment si désagréable qu'est l'impuissance. Tel a certainement été pour moi le plus grand défi de mon parcours de thérapeute, apprivoiser ce sentiment d'impuissance, parfois tellement écrasant, qu'il me poussait à tout remettre en question ou alors à des actings tels que diriger le patient vers un autre thérapeute ou faire des interventions peu indiquées. On est entre nous, alors je peux vous illustrer cela par une vignette clinique qui m'aura poussé dans mes derniers retranchements. Il s'agit d'une patiente très profondément dépressive avec des aspects mélancoliques massifs. Elle me répétait, à longueur de séance, à quel point je lui étais inutile, à quel point nos séances n'avaient aucun sens pour elle. À bout de force, après des mois, des années peut-être même, je lui exprimais un jour l'étendue de mon désarroi par ces mots. Vous avez raison, je crois que je ne peux vraiment rien pour vous. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, je n'avais aucune idée réfléchie du sens de cette intervention. Ça m'est juste sorti comme ça, par un pur désespoir partagé. Je compris rapidement, d'ailleurs, au vu du désespoir que j'ai lu dans son regard à ce moment-là, encore plus grand que d'habitude, ce que je ne pensais pas que ce c'était possible, euh, que j'aurais mieux fait de me taire. Car elle accompagna ce regard des paroles suivantes. Mais vous êtes mon thérapeute, vous ne pouvez pas me dire une chose pareille. Si même vous, vous n'y croyez plus, qui pourra le faire Je compris alors que tenir bon, supporter l'impuissance, était à ce moment-là au centre de mon rôle de thérapeute. Heureusement, le lien était suffisamment solide avec cette patiente pour que nous puissions ensuite élaborer quelque chose de constructif autour de cet épisode. Cette patiente est malheureusement toujours très déprimée. Toutefois, la thérapie se poursuit, j'appréhende un peu moins nos séances, et elle n'a plus fait ni totamen ni hospitalisation. Une fois de plus, vous me voyez venir. Les supervisions, avec Alain Ferrand, ont été pour moi un accompagnement essentiel sur ce chemin difficile de l'acceptation que parfois nous sommes effectivement impuissants, mais pas pour autant inutiles. Il m'a montré que je pouvais sortir de ce sentiment en donnant du sens à ce qui se passe dans la relation thérapeutique, notamment par la compréhension de nos fidèles leviers que sont le transfert et le contre-transfert. Je pourrais illustrer cela par ce petit exemple clinique de cette position transversale.